Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au hover mode, ou autrement dit, le vol stationnaire. Introduit à la 3.6, ce nouveau mode vous permettra de rester dans les airs sans tomber, même à l'arrêt. Pour activer le vol stationnaire, aujourd'hui la seule possibilité est de ralentir, afin de passer sous la barre des 100 mètres secondes. Un mode manuel devrait être introduit dans un futur patch. Avec le nouveau modèle de vol, il est impératif d'avoir cette fonctionnalité, car aujourd'hui si vous coupez vos moteurs, votre vaisseau s'écrase. Il existe plusieurs types de vols stationnaires, un classique comme avec le Gladius qui utilise ses moteurs de manœuvre pour flotter, mais il existe aussi ce que l'on appelle le VETOL ou Vertical Takeoff and Landing, ce qui veut dire en français décollage et atterrissage à la verticale. Vous pouvez très facilement repérer les vaisseaux utilisant le VETOL, puisque leurs réacteurs pivote sur leur axe lorsqu'ils sont en over mode. Ce type de système est absolument nécessaire pour les gros vaisseaux qui ne pourraient pas décoller avec leur seul moteur de manœuvre. Il existe tout de même un type de Vétol fixe, avec par exemple le Constellation, qui utilise des turbines dédiées pour se maintenir stationnaire. Ce système possède toutefois un désavantage, car contrairement aux petits vaisseaux qui n'utilisent que leur moteur de manœuvre, le vétol consommera votre carburant comme si vous étiez en train de vous déplacer. Une fois que vous serez en vol stationnaire, vos déplacements ne s'effectueront plus de la même manière. Pour aller vers la gauche ou la droite, il vous faudra effectuer un roulis avec votre vaisseau. Le déséquilibre ainsi créé vous permet de vous déplacer. Il en va de même pour avancer ou reculer. Pencher vers l'avant vous permettra donc d'atteindre une destination. Mais prenez garde à ne pas trop incliner votre vaisseau, sous peine de perdre l'équilibre de celui-ci et de vous écraser. Maintenant que vous maîtrisez les déplacements de base, nous allons voir comment bien atterrir. Tout d'abord, appuyez sur N pour sortir votre train d'atterrissage. Il vous faudra ensuite baisser votre limiteur de vitesse grâce à la molette de la souris. Je vous conseille vivement d'utiliser le limiteur d'accélération. Pour ce faire, appuyez sur alt et utilisez la molette de la souris. Cela vous permettra de baisser la puissance moteur pour atterrir comme une plume. Abaissez tout doucement la puissance de vos moteurs et votre vaisseau se mettra à descendre de lui-même. Revoyons tout cela ensemble. Lorsque vous êtes proche de votre zone d'atterrissage, ralentissez en dessous de 100 mètres seconde Amenez votre vitesse à zéro en abaissant votre limiteur de vitesse et en relevant le nez de votre vaisseau. Sortez votre train d'atterrissage et posez-vous en abaissant tout doucement la puissance moteur. Il existe une dernière méthode pour vous poser sans utiliser toutes ces techniques, en utilisant le strafe. Mais c'est une méthode qui est très violente et qui risque d'abîmer votre vaisseau. Évidemment, plus le vaisseau sera gros, plus il sera difficile de réussir cette manœuvre et il vous faudra certainement un temps d'adaptation avant de maîtriser pleinement cette fonctionnalité. Ce tutoriel n'a pas pour but d'être exhaustif, mais de vous présenter les bases de ce nouveau système pour que vous ne soyez pas perdu lors de votre premier atterrissage. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon voyage, vous faites des bisous des étoiles et je vous dis à la prochaine